C'est parti, du coup, euh, on va commencer. Alors du coup, il organise les meet de de l'affût Paris, euh, sorte de framework en framework, de librairie en librairie. Et nous vient de joli Code, comme Grégoire ce matin. Voici Baptiste Leduc pour sa conférence avec Jane. Simplifiez-vous la consommation des API et bien plus. Je te laisse la main. Bonjour tout le monde, du coup, euh, aujourd'hui je vais vous parler euh, de Jane, une librairie dont je m'occupe depuis quelques temps euh, maintenant, et surtout de son utilisation euh, dans vos applications de manière concrète avec euh, plusieurs démons. Euh, tout d'abord, euh, moi c'est Baptiste, je travaille chez Code, je fais du PHP depuis quelques temps maintenant, et comme, euh, dit, euh, comme on l'a dit juste avant, je m'occupe de la FUP à Paris, et, et voici tous mes liens sociaux. Bon, tout d'abord, un peu de contexte. Uh, Jane, ça a été créé uh, il y a quelques temps de ça uh, parce que chez Jolicon, on voulait utiliser uh, l'API REST uh, de Docker, uh, de, du Docker Engine. Uh, cette API REST, elle a une spécification uh, OpenAPI uh, et du coup, uh, on peut totalement uh, programmatiquement uh, lire cette documentation et en faire quelque chose. Et du coup, à partir de ça, on a créé une librairie qui permet de générer un client euh, et ses endpoints, ses modèles, euh, tout l'ensemble euh, d'un SDK pour une API euh, pour Docker euh, Engine. Le nom euh, Jane, ça vient de la contraction de Generator et de qui Code qui a donné Jane. Donc, ça, c'est notre beau logo. Euh, et la petite phrase en dessous, c'est « pris de notre, euh, notre euh, repo GitHub. Euh, en gros, euh, ça permet de résumer un peu l'action de Jane, qui est de générer des modèles et des clients, comme je vous disais avant, basés sur des spécifications euh, précises, dont je vais vous parler plus tard. Euh, la première démo que je vais vous montrer, euh, ça va euh, mettre en action Elastic Church. Je ne vais pas vous présenter Elasticsearch, mais je vais vous présenter surtout l'interaction de Jane avec cet outil. Euh, pour, pour cette démo, on prendra comme base une application Symfony, mais Jane peut fonctionner dans n'importe quel environnement, elle n'a pas forcément besoin de Symfony euh, pour fonctionner. Avant de rentrer euh, dans cette démo, je vais devoir vous expliquer déjà euh, ces fameuses spécifications euh, que Jane utilise pour générer euh, tout ce code. Euh, la première spécification dont je vais vous parler, ça va être JSON Schema, euh, elle va permettre de faire deux choses. Elle va permettre d'abord de décrire... Un document, un c'est document, quoi Ça va être euh, un, un modèle, une entité, ça va être quelque chose euh, que vous pouvez manipuler euh, dans votre code. Euh, ce document, il va avoir des propriétés, euh, il va avoir d'autres documents liés parfois. Hein, c'est un document. Et donc, JSON Schema, ça va permettre de décrire ce document, euh, mais aussi euh, de le valider. La validation, ça va permettre de, par exemple, dire qu'un champ euh, entier... Euh, bah, il ne peut pas être euh, inférieur à zéro. Ça va être des choses comme ça qui vont permettre de préciser chacun des champs. Donc, voici un petit exemple euh, d'un schéma. Ici, on retrouve un document avec euh, ses propriétés. Chaque propriété a un type bien défini, euh, string ou integer. ici. Ensuite, on peut rajouter un peu plus de précision sur chacune de ces définitions avec de la validation. Donc comme je vous en ai parlé juste avant, là on va lui dire que la valeur minimum de cet entier, elle est de zéro. On peut aussi euh, manipuler euh, des, des, des arrêts euh, pour, pour euh, ces propriétés, et pour chacun des items de ces arrêts, on va pouvoir euh, leur mettre leur associer un type. Et enfin, euh, on va pouvoir aussi euh, définir plusieurs euh, modèle dans un, dans un schéma JSON, et ça, ça va nous permettre de faire des références entre euh, nos documents pour, par exemple, que euh, notre, euh, notre modèle bière, eh bien, il fasse référence à un modèle euh, brasseur qui, lui, aura plus d'informations euh, sur chacun des brasseurs euh, de ces bières. Du coup, revenons-en à, euh, à notre exemple. Donc, on a un, un schéma de base qui va nous permettre de d'écrire les données qui vont être échangées donc entre notre application et Elasticsearch et euh, ensuite quand on va les récupérer savoir le format dans lequel elles seront euh, et à partir de ça euh, Jane lui il va prendre donc ce schéma il va le prendre grâce à une configuration cette configuration elle va permettre à Jane de faire plusieurs choses déjà trouver où est le schéma hein, forcément euh, on va donner un nom à ce schéma parce que là comme vous l'avez comme vous avez pu le voir juste avant euh, J'ai pas mis euh, de, de nom d'entité ou quoi que ce soit euh, sur ce schéma. donc euh, Je vais lui donner euh, le nom de Beer Et on va lui donner aussi un namespace et euh, le dossier dans lequel les fichiers seront euh, générés. Euh, ce namespace va nous permettre aussi de séparer euh, toute la partie générée de notre partie euh, qu'on code vraiment de euh, notre, notre côté. Ensuite, pour générer, on lance une commande. Donc là, la commande va juste lui faire pointer euh, où est la configuration qu'on qu vient d'écrire. Euh, mais euh, si vous utilisez euh, Symfony, il y a un Recipe que j'ai pu ajouter récemment qui permet de, de bypass ça et qui va faire une commande qui fait un peu tout pour vous et qui rend les choses un peu plus simples. Et donc voici un des fichiers générés. Donc euh, là, on va avoir un modèle faut s'imaginer que c'est une classe comme vous auriez pu l'écrire vous, mais l'avantage qu'on a ici, c'est qu'elle va venir juste de quelques lignes de description dans un JSON et que vous n'avez rien à faire. Donc, cette classe, forcément, elle a un nom, des propriétés, avec la PHP Doc, ça va permettre de rendre, de faire détecter les types sur votre IDE. On va aussi avoir des getters qui sont typés et des setters qui eux aussi sont typés et ont une interface créante. Euh, tout ça, ça va être ce qui va être généré euh, grâce à la, aux composants Json Shepard de Jane, euh, mais on va aussi avoir une seconde, un second type de, de classes qui vont être générées, qui sont les normalizers. Mais avant d'en parler, je vais devoir vous expliquer vite fait euh, ce qu'est un peu un normalizer et euh, à quoi ça, ça peut bien servir. Euh, pour vous expliquer ça, je vais vous expliquer plus gaullement ce qu'est un Serializer. Euh, ça va nous, un Serializer ça va permettre de faire une transformation euh, d'un objet euh, vers un format. C'est quelque chose qui va suivre plusieurs étapes. Euh, donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma, on va avoir donc, la serialisation qu qui va du, de l'objet euh, vers ce, ce format qu'on qu décide, euh, et on peut aller bien sûr dans l'autre sens. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ça va être la partie normalisation, dénormalisation. Parce que c'est cette partie-là qui est la plus importante dans mon cas, parce que la partie euh, d'encoding de, et de décoding, elle est très générique. C'est-à-dire que transformer en arrêt en JSON, par exemple, on va le faire avec un JSON décode, JSON encode, et euh, ça, je n'ai pas besoin d'y toucher. Ce qui est le plus intéressant ici, c'est que la normalisation, euh, elle, il va falloir soit écrire des set-get à la main, euh, ou alors laisser faire euh, certaines classes qui ont été faites pour eux. Euh, Il existe aujourd'hui deux euh, gros serializers euh, qui sont faits, celui de Symfony et celui de JMS. Euh, pour ma, pour Jane en tout cas, on a choisi de plutôt utiliser le modèle de Symfony, euh, mais il en existe d'autres. Et du coup, ces, ces autres fichiers générés, euh, donc ces normalizers, ils vont ressembler à ça. Euh, le normalizer, pour fonctionner, il va, devoir, il va avoir besoin de savoir quand est-ce qu'il est utilisé. Donc là, on va lui dire qu'il supporte quand on va utiliser ce modèle-là. Et ensuite, ici, on va créer le modèle à partir d'un arrêt pour ensuite sortir un objet. Donc comme, comme si vous aviez écrit du code, on va faire des sets avec les, les infos qui sont dans l'arrêt un par un en vérifiant chacune des données. L'idée de Jane est de faire ça, c'est de rendre toute cette partie-là la plus optimisée possible et vous éviter de l'écrire. Il faut comprendre que tout ce code il a été généré vraiment avec quelques lignes de JSON et ça va vous permettre vraiment de, de tout utiliser avec le moins de configuration, le moins d'écriture de code possible. Et du coup. On va pouvoir aussi gérer l'autre sens. Donc comme je disais, il y a la normalisation qui va dans un sens, la dénormalisation qui va dans l'autre sens. Donc là, pareil, on verra ici qu'on a bien un modèle qui correspond à notre normaliseur. Et ici, on sette la donnée. Ensuite, euh, du coup, pour reprendre notre, notre exemple, on va avoir des données donc, qui sont dans notre base de données, euh, donc dans ce repository on va toutes les récupérer et on va les envoyer à Elasticsearch. lui, on va lui donner notre modèle qu'on a créé, mais le problème, c'est que ce modèle, il va falloir qu'on fasse des sets à la main sur chacune des lignes, ce qui prend un peu de temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a répondu avec autre chose dans Jane, qui s'appelle l'automappeur. Euh, en gros, Jane, on ne va pas uniquement euh, se centrer sur euh, la génération autour de spécifications comme JSON Schema ou OpenAPI. On va euh, surtout se centrer autour de la génération de code, euh, de génération de code de classe PHP, grâce à l'AST. C'est ça, principalement, notre cœur d'expertise. De, Et c'est pour ça que l'automappeur rentre totalement là-dedans. L'automappeur, on va ça va permettre de, de faire un peu comme une normalisation, euh, et ce que je vous ai montré auparavant, euh, mais différemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, avant de vous expliquer vraiment ce que fait euh, l'automapper, je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne une normalisation normalement. Donc, on va avoir un, une, une donnée d'entrée, de, donc un arrêt, un objet, n'importe quoi, qui ensuite va donner une donnée de sortie, un arrêt ou un objet. Pour faire ça, euh, si je prends l'exemple de Symfony, on va passer par euh, un normalizer qui s'appelle l'object normalizer. Ce, ce normalizer là, il va avoir besoin de connaître euh, les propriétés de votre objet pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Et du coup, pour connaître ces propriétés, il va utiliser ce qu'on appelle la réflexion, qui permet de, de récupérer les métadonnées de vos classes et du coup de savoir quelles propriétés euh, il a et comment euh, les utiliser. Euh, cet outil, la réflexion, c'est quelque chose qui est assez lourd euh, en PHP. Et du coup, dans, euh, dans notre optique euh, de performance, forcément, euh, partout, être... c'est compliqué euh, de l'utiliser. Alors oui, euh, Symfony, euh, ils ont du cache, ils ont ce genre de méthode pour, euh, pour cacher un peu ça, mais au final, il y a quand même toujours cette odeur qui est là. Et du coup, c'est là que l'automapper va rentrer en compte et il va permettre de prendre les choses différemment. Euh, l'automapper, il va fonctionner dans le même sens, euh, dans le sens on va avoir d'un côté une donnée, et de l'autre côté une donnée. Euh, par exemple, on va partir d'un arrêt pour aller vers l'objet. Il va utiliser aussi la réflexion, pareil, mais la différence, c'est qu'une euh, fois qu'on aura lu euh, les, les métadonnées de, de la classe d'entrée ou de sortie, on va créer ce qu'on appelle un transformer qui va permettre de gérer cette transformation euh, d'un input à un output. Et c'est ce transformeur qui sera utilisé ensuite à chaque fois. L'idée, c'est que ce transformer il soit le plus optimisé possible et qu'il permette toutes les mêmes fonctionnalités qu'un normalizer classique. Et ce, ce transformer, du coup, c'est là où nous, on va le générer et on va faire des set-gets comme on sait faire dans les normalizers que je vous ai montré auparavant. Ça va ressembler à ça. Donc, comme je vous disais juste avant, le transformer il est unidirectionnel. On va aller d'une un, entité vers un modèle, ou alors d'un arrêt vers un objet, mais il n'ira jamais dans plusieurs sens. Là, euh, l'exemple que je vous montre, par exemple, c'est pour aller de l'entité bière au modèle correspondant. C'est le, le, le forage que je vous ai montré juste avant. Donc on va avoir une méthode unique qui s'appelle map, qui va permettre de faire cette transformation, et dans cette méthode, soit on va créer un nouvel objet, ou alors on va récupérer l'objet qu'on donne euh, lors de l'appel euh, de la méthode, je vais vous montrer ça juste après, et après, on va juste faire des sets et des get, et on va euh, hydrater notre, notre nouvel objet euh, de cette façon. L'idée, c'est, comme pour les normalizers, faire quelque chose le plus optimisé possible, euh, éviter de devoir réécrire du code en permanence, et éviter de devoir utiliser euh, des méthodes qui sont assez lourdes, comme la réflexion. Et du coup, en pratique, à quoi ça va ressembler, l'automapper Donc, ici, euh, je vous montre un petit modèle que je vais réutiliser euh, dans mes exemples ensuite. Et que je vais aussi utiliser. Donc, pour ce premier exemple, on va partir euh, en, depuis un arrêt. Et donc, sur la première ligne, on voit Automapper map, donc depuis l'arrêt, vers la classe user. Donc là, ça va permettre de transformer cet arrêt en la classe qu'on a vue avant via le FQCN de la, de la classe. Et comme je l'écris sur la slide, euh, juste en dessous, on va avoir la même chose, sauf que là, au, lui, au lieu de lui donner le FQCN, je vais lui donner euh, carrément une instance euh, d'une classe. Et du coup, lui, il va, créer de la, euh, il va pas créer l'instance de la classe, il va réutiliser l'instance qu'on lui donne. On peut aussi faire dans l'autre sens, donc, depuis un objet vers un arrêt. Et on peut aussi faire d'un objet vers un objet. Euh, le cas que je vous ai montré euh, juste avant, c'était ce cas-là où on avait une entité de départ et on part vers un modèle. Donc, voilà. Tout à l'heure, on avait plein de sets dans tous les sens. Et euh, au final, euh, grâce à l'automateur, on va pouvoir réduire ça à euh, juste une ligne qui fait cette transformation. Donc, comme je vous disais juste avant, euh, cette partie-là va nous permettre d'indexer nos modèles dans Elastic Church. Et maintenant, on va les récupérer. Euh, quand on fait euh, cette récupération, on va utiliser euh, une petite librairie qui s'appelle Elastic Ali. Euh, je vous invite à la regarder si vous voulez plus d'informations là-dessus. Mais en gros, elle, elle va utiliser euh, le serializer de, de Symfony et euh, tous les normalizers qu'on lui donne à la disposition. Euh, et en gros, quand elle va récupérer les informations de ElasticSearch, church ça va être du JSON, mais vu qu'on lui a donné un normalizer grâce à Jane qui a été généré, euh, qui correspond au modèle qu'on veut récupérer, lui, il va transformer ce JSON en modèle, et comme ça, nous, on va récupérer des modèles qu'on peut réutiliser immédiatement. Donc, si je dump euh, ce qui est en sortie de on a ce modèle qu'on peut réutiliser directement. Et donc, le, le rendu de cette petite démo, ça donne cette liste de bières. Et du coup, ensuite, j'ai une seconde démo à vous montrer qui va plutôt montrer l'aspect API de Jane, la génération de clients et tout chez Sota. L'idée ici, ça va être de contacter une API externe euh, souvent, on travaille avec plein d'API euh, dans, dans nos applications euh, et parfois on a des API qui sont vraiment très très lourdes euh, et un des gros gros avantages de cette méthode là, ça va permettre de rendre ça beaucoup plus léger. Euh, je vais prendre l'exemple par exemple de, de Stripe qui a des milliers de services euh, dont beaucoup qu'on n'utilise pas euh, et qui ne nous servent pas. Euh, L'idée ça va être parfois de simplifier ces API pour les rendre plus facilement utilisables et plus uniforme. Avant de vous montrer euh, cette petite démo, je vais d'abord vous expliquer euh, OpenAPI, qu'est-ce que c'est, euh, et qu'est-ce que ça permet de faire. OpenAPI, à la base, euh, ça reprenait euh, donc euh, la spécification de JSON Schema, mais en rajoutant toute la partie API. Euh, depuis quelques temps, ça s'est un peu séparé de JSON Schema, et il y a certaines différences au niveau de la définition et de la validation des données. Euh, mais... Pour la prochaine version, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici, à partir de la 3.1, on va récupérer euh, JSON Schema et ça sera à nouveau euh, vraiment ISO avec. Donc c'est pour ça que c'est ces deux euh, spécifications qui sont quand même très très liées l'une à l'autre. Euh, OpenAPI du coup ça va permettre de décrire des endpoints. Donc votre API elle va avoir euh, tout un set d'endpoints qui ont euh, des méthodes particulières, GET, PUT, euh, DELETE. Patch, toutes ces choses-là, va, on va pouvoir les décrire dans OpenAPI. On va pouvoir décrire les paramètres de vos endpoints, on va pouvoir pas, euh, décrire le body euh, qui est envoyé avec, euh, avec cet endpoint, on va pouvoir décrire les réponses des endpoints. Euh, pour ces réponses, en plus, dans Jain, nous, on va pouvoir gérer si c'est une 200, si c'est une 400, on va générer une exception. On va pouvoir vraiment gérer toutes ces choses-là. OpenAPI, ça permet aussi euh, de décrire l'authentification euh, de vos API, euh, si vous avez besoin euh, d'une un, API key euh, dans la query euh, param, ou alors si vous avez besoin carrément de hausse ce, ce genre de choses. Euh, à la différence de JSON, JSON Schema, euh, OpenAPI permet euh, l'utilisation de beaucoup plus de formats pour écrire euh, cette, euh, ces, ces schémas. Euh, JSON Schema, lui, est vraiment limité au JSON. Pour OpenAPI, on va pouvoir utiliser d'autres choses comme le YAML. C'est pour ça que je, moi je préfère, je préfère et je vais utiliser ça. Donc quelques petits exemples. Là, on va avoir du coup la définition d'un endpoint hein, très très simple. Je, voilà, c'est un endpoint avec euh, avec la méthode get. Sur cet endpoint, on va pouvoir lui mettre des paramètres. Donc ici, euh, un paramètre qui s'appelle limite qui, qui se retrouve dans, euh, en tant que query param. Euh, ce paramètre in, il va nous permettre aussi de dire euh, si on le met en header, si on le met dans le body. On peut vraiment faire plein de choses et on peut aussi indiquer s'il est requis ou non, et euh, grâce à JSON-schema, on va pouvoir le décrire et dire quel type de, euh, quel type de données on va devoir envoyer. Comme j'indiquais aussi avant, euh, on va pouvoir définir des réponses. Ces réponses, on va, on va les définir par leur code de réponse, donc ici 200, et du coup on va pouvoir indiquer ses, le, le contenu de la réponse et le schéma associé à cette réponse. Et en plus euh, des codes de, ré... de définir des codes de réponse, on va pouvoir aussi définir euh, le, le, la réponse default. Cette réponse default, elle est vachement pratique parce que ça va nous permettre de gérer tous les cas qui sont pas gérés normalement. Euh, imaginons, j'ai une API euh, qui renvoie un 200 ou un 201 dans le cas où on crée quelque chose, ou dans le cas où on fait juste euh, une modification, mais euh, parfois on a des erreurs. Si on a des erreurs, on va pouvoir mettre euh, ce, ce default qui va permettre de gérer ça, et tous les cas qui ne sont pas le cas standard vont passer là-dedans et du coup vont trigger une erreur. On va du coup aussi continuer avec l'authentification. L'authentification, on gère vraiment tout dans ce schéma. Donc ici, une API key qui est dans le leader en indiquant le nom du leader, mais aussi on peut gérer des, des, schémas, des, des modèles d'authentification beaucoup plus compliqués comme OAuth. Et du coup, on va revenir sur mon exemple de départ et je vais vous montrer le schéma que j'ai fait. Euh, pour cette démo, j'ai pris une petite API très très simple qui s'appelle 4Facts, qui permet de, de récupérer des, des, petites, des petites histoires sur les chats euh, totalement aléatoires. Et du coup, moi, je vais prendre juste l'unpoint qui m'intéresse, ça va être euh, récupérer une, une fact sur, sur les chats de façon aléatoire. Donc ici, on définit son unpoint, la méthode, et euh, le schéma qui va être retourné. Ensuite, je vais donner le modèle, mais ça, c'est le modèle que l'API va m'envoyer. Comme je vous disais juste avant, euh, souvent on a trop de données, on n'a pas besoin de tout ça. Donc moi, l'idée, c'est que je vais prendre que ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, j'ai besoin euh, du texte, et puis j'ai envie de savoir quand est-ce que l'info elle a été. Euh, quand est-ce que la petite histoire elle a été mise, donc je vais garder le updated. Donc voilà. Je vais limiter ça juste à ce que j'ai besoin. Parce que le reste, je ne l'utilise pas, donc euh, je n'ai pas de raison de le garder. Comme juste avant, on va euh, créer donc, une configuration qui va permettre à Jane de faire le lien entre le schéma et les données à générer. Ici, on a une nouvelle ligne qui est euh, date format, euh, qui va permettre de définir euh, certaines options en fonction des API. Euh, parfois, vos API elles vont avoir des configurations un peu particulières. Ici, dans notre cas, euh, le format de date, euh, ce n'est pas un format classique. Donc, on a une option qui va nous permettre de définir exactement quel format de date il faut utiliser dans les normalizers et ce genre de choses. Euh, mes applications aujourd'hui, elles sont dans, dans, dans le scope de Symfony. Du coup, j'utilise l'injection de dépendance qui me permet de récupérer des services de façon un peu automatique. Je vais définir du coup deux services. Un premier service qui s'appelle le GenObjectNormalizer. Quand on va générer nos normalizers dans Jane, on va toujours ajouter un normalizer à côté qui s'appelle Jane Object Normalizer, qui est une version vraiment optimisée de vos normalizers et qui va permettre de charger le bon normalizer au bon moment. L'idée, c'est que vous avez juste à charger ce normalizer normalizer là et derrière, ça fera le boulot tout ça. Ensuite, on va ajouter aussi comme service le client de notre API. Ce client, c'est lui qui va porter euh, toutes les méthodes qui vont nous permettre d'appeler euh, l'API et d'ensuite de, euh, la réutiliser. Ici, j'utilise ce qu'on appelle une factory parce que pour créer ce client, on passe par une méthode statique, euh, mais derrière, c'est une instance euh, comme n'importe quel objet euh, PHP. Et du coup, ensuite, on va arriver euh, sur notre contrôleur euh, qui, va, qui va renvoyer euh, ces petites histoires euh, sur les chats. On va récupérer donc ce client et juste en appelant la méthode random fact, euh, on va avoir le modèle de notre, euh, de, de notre API. Il euh, faut comprendre que du coup, ici, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est écrire euh, une quinzaine de lignes, de lignes de YAML, et là, avec deux lignes, en récupérant le client, puis en utilisant cette méthode, on va récupérer un modèle qui nous permet... Euh, qui nous permet de vraiment dialoguer avec cette API. Et derrière, Jane, il va faire l'appel à l'API, récupérer l'information, la transformer en objet, parce que c'est toujours plus pratique d'utiliser un objet plutôt que des arrêts, et nous la redonner. Tout ça, c'est des choses que vous n'aurez pas à faire grâce à une quinzaine de lignes de YAML. Ici, un petit dump du coup, de l'information qui est renvoyée. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de toutes les informations, on a vraiment limité qu'au texte et à la date. Et du coup, on a vraiment ce qu'on veut dans un modèle. Et du coup, le rendu, ça donne ça. Donc, on récupère et on le réutilise dans Twig, tout simplement. Toutes les démos, elles sont disponibles sur le repo, sur l'organisation Jane. Euh, et il y a deux autres petites démos aussi que j'ai faites qui peuvent vous intéresser, qui sont avec API Platform et euh, les DTO d'input-output. Euh, et aussi une, une démo qui permet euh, de voir l'interaction entre deux applications euh, pour Jane. On a euh, d'un côté euh, une API et un front, qui sont tous les deux deux applications. Et, et, euh, pardon et un schéma OpenAPI commun qui nous permet vraiment de, de savoir comment communiquer entre ces deux applications. Et j'ai été beaucoup trop rapide, mais je vous remercie d'avoir suivi la conférence. Je tiens à remercier Greg qui m'a beaucoup aidé pour mes slides, et aussi Docker Starter qui m'a permis de faire toutes ces petites applications assez vite. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remonte là. Merci Baptiste. Voilà. N'hésitez pas à, à renseigner vos questions dans l'onglet questions. Sinon, euh, nous côté organe, on en a déjà une. Euh, tu, parlais en, tu parlais justement d'une démo euh, API Platform Jane. Euh, C'est ça. Quel est l'avantage du coup de Jane par rapport au schéma générateur d'API Platform Alors, les deux sont complètement complémentaires. Euh, on peut euh, très bien utiliser le schéma générateur pour utiliser API Platform. Euh, par exemple, euh, moi j'ai une application au boulot euh, où on a euh, une grosse API euh, qui est gérée par API plateforme qui génère son schéma grâce au schéma générateur euh, et euh, derrière, nous, on a créé un client grâce à ce schéma qui est généré et on utilise cette API grâce à ce client qui est généré euh, via Jane. Hein, C'est vraiment deux choses qui sont complètement complémentaires et qui peuvent s'utiliser l'un et l'autre euh, sans problème. Je ne sais pas si ça te va comme réponse Ouais, très bien. Du coup, on a une question de Florian. <rire> encore l'orga. Euh, on aurait le temps pour voir une des deux démos. Euh, enfin, une des démos que tu as présentées. Euh, bah ouais, euh, je peux ouais. faire ça carrément. Je vais vous montrer ça. Alors attends. Il faut juste que je change d'onglet, mais je peux vous montrer ça. Okay. N'hésitez pas à poser vos questions comme Erven, Du coup, on les abordera juste derrière. Ok. Je vais changer. Okay. Alors, hop là. Voilà. Et vous voyez bien ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez bien lire C'est un grand écran. Euh, alors, on va pas pro, si non, ok. Donner. Je vais le ouais, si mettre peu. autre part. Si j'arrive à le bouger. Donc, voilà. Voilà, là, ça se euh, Ça, c'est une autre dé démo. Du coup, c'est la dernière dont je vous parlais qui permet de faire le lien entre deux applications Symfony. Donc, d'un côté, on va avoir une API euh, qui va euh, délivrer euh, des modèles. Euh, par rapport à votre base de données. Et de l'autre côté, on va avoir un front-end qui, lui, sa seule source de données, euh, ça sera cette API. Euh, ce front-end, aujourd'hui, ça peut être du React, de l'Angular, n'importe quoi. Nous, euh, par défaut, on a choisi que ce soit une application PHP, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Vraiment, euh, c'est plus sympa avec application, parce que je connais, mais ça peut être n'importe quoi. Il euh, y a quelques petites explications à chaque fois dans les README, donc euh, moi, je vais reprendre un peu euh, cette explication pour vous montrer euh, comment ça marche. Mais l'idée, c'est d'avoir un contrat commun. Donc, autour de OpenAPI, on va définir l'unpoint qu'il va y avoir sur notre API. Le modèle qui sera donc renvoyé par cet endpoint. Et en fait, des deux côtés, on va pouvoir du coup générer avec Jane les... Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu plus, s'il te Baptiste Voilà. Ouais, voilà, nickel. Désolé. Des deux côtés, on va pouvoir générer notre client, les modèles, les normalizers via Jane. Euh, du côté API, euh, ça va permettre... Voilà. Ça va nous permettre, euh, lors de la réponse, qu'on ait des normalizers qui soient complètement op optimisés et d'éviter de, de passer par l'object normalizer de Symfony qui fait de la réflexion et ce genre de choses, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Et euh, d'autre côté, ça va permettre hop là, de récupérer le client... Et euh, comme je vous l'ai montré sur la dernière niveau, euh, avec juste une méthode, lui, il va gérer euh, tout euh, de, la requête, euh, de la requête vers l'API, euh, la normalisation, et il va nous renvoyer un modèle. Et comme ça, nous, derrière, on va pouvoir travailler avec, euh, avec une entité, avec un, un modèle qui est, qui est hydraté, qui est propre et qui est beaucoup plus simple à utiliser euh, qu'un que, que arrêt. Et qui, parfois, en plus, va pouvoir porter de la logique, ce genre de choses. Dans le chat. Ok, parfait. Bah, du coup, on a une autre question. Dites-moi, ouais, dites-moi. Alors, on a une question de Hervène qui demande pour la dernière démo, est-ce que ça peut s'intégrer avec des API GraphQL Alors, je t'avoue que je ne sais pas trop si OpenAPI permet de gérer GraphQL, je ne pense pas. L'idée de Jane, c'est de suivre les spécifications. Euh, après, si demain, on a une spécification... Il ben, y a déjà un méta-schéma qui permet de définir euh, des, des API GraphQL. Euh, C'est quelque chose qui pourrait être fait, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. non. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions N'hésitez pas à les mentionner. Voilà, n'hésitez pas. Euh, ah si, on avait une de Dylan alors, sur le chat. Euh, qui demande on pourrait faire une API CRUD, extraire le schéma OpenAPI, auto-créer les modèles d'input et output et quasi faire des tests fonctionnels sur l'API automatiquement. Alors, générer des tests sur l'API automatiquement, c'est ça? Faire des tests fonctionnels, voilà, sur l'API. Euh... Bah, en fait, euh, alors aujourd'hui, Jane euh, se limite vraiment à la, à la génération de de, de l'API, du modèle de données, ce genre de choses. Euh, mais c'est vrai que mon prochain focus, euh, là, je viens de finir toute la partie authentification pour vraiment pouvoir gérer euh, toute l'authentification dans Open API de, de la façon la plus optimisée possible. Mais mon prochain focus, ça va être cette partie de validation euh, des données, euh, tant bien en entrée qu'en en sortie. Euh, et là, on pourra, euh, en effet, euh, avoir une partie de testing et euh, du coup, rentrer dans ce genre de choses. Aujourd'hui, on va... On va Surtout euh, se centrer sur l'optimisation et, et avoir quelque chose de rapide et d'efficace, mais c'est quelque chose qui arrive. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il reste encore euh, 7-8 minutes. Tiens, je vois euh, Alexandre Zmes qui disait que ce n'est pas comme ça qu'il faisait ses classes. Alors, le code généré, euh, moi je vous l'ai montré tel qu'il est quand, euh, quand il est fini de générer, mais généralement, euh, on passe un cs fixeur dedans, ce genre de choses, et il est quand même plus sympa euh, après. Pour les applications de démo, je pas mis de cs fixeur parce que c'était juste des petites démos euh, comme ça, mais dans des vraies applications, on peut utiliser un cs fixeur. Ouais. Et le code est plus sympa. d'autres questions du coup. N'hésitez pas, hein. après il y a une petite pause. Hein, donc, euh... donc. On pourrait faire une API écriture. Hein, oui, autocréer un modèle d'input et quasi faire des tests en tout cas. Bah, en théorie c'est totalement possible, oui, parce que au final, euh, Open API, elle va te donner... Le schéma OpenAPI va te donner une documentation sur ton API et sur le contenu qu'on devrait avoir en entrée et en sortie. Donc, tu peux totalement valider les données grâce à ce schéma. C'est totalement la vérité. D'ailleurs, toute la partie paramètres, les headers, le body et les query params, nous, on les valide. On ne va pas valider la partie des réponses parce que c'est quelque chose qui va arriver. Et comme je disais, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Mais euh, les headers, les paramètres, ce genre de choses sont validés. D'ailleurs, je peux le montrer. Voilà, je peux vous montrer ça vite fait sur l'écran, si je retrouve ma souris. là. Je vais aller dans le code vite fait. Mais en gros, dans les classes générées, je vous disais, il y a les endpoints. Et dans ces endpoints, euh, on a toute une partie qui permet de, de faire cette validation. Donc là, c'est l'endpoint Beers. Et Sur l'On Point beers, forcément celui-là il n'y a littéralement aucune validation parce qu'on n'a pas de paramètres. <rire> Mais en gros, euh, là par exemple dans le Get Body, si on avait euh, des paramètres, on aurait eu de la validation. Je vais attendez, je vais prendre une autre démo qui pourrait avoir des paramètres. Euh, je vais aller carrément dans les, dans les, données, les tests. Là-dedans on a des paramètres. Donc, voilà. Hop. Euh, là... Tant, tant, tant. Pardon, ça. Ah, voilà. voilà, ici par exemple, on a cette méthode-là qui a été rajoutée parce qu'on a un paramètre input et que ce paramètre input euh, il doit contenir des strings. Et donc on va faire la validation de ce paramètre euh, okay. sur chacun des endpoints et pour chacun des paramètres. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà sur une partie euh, du code généré, mais pas sur tout. Et pareil, hein, cette classe-là, il euh, n'y a pas de fixe euh, qui, qui est passé dessus, là, parce que c'est des, des, des données euh, que j'utilise pour tester, euh, tester Jane, et, et du coup, il n'y a pas forcément besoin de faire de CSFX là-dessus. Ah, je crois qu'il y a une autre question. Tout à fait, oui. Une question de, de Claude, du coup. Non. Hello, est-ce que c'est possible de configurer du cache, exemple Redis, même cache ouais, euh, Configurer du cache par dessus, euh, ouais, par dessus l'écho de http bien sûr. Euh, alors, je vais te montrer vite fait comment ça marche. Mais en gros, dans, dans Jane, quand tu crées un client, euh, donc c'est ce que je disais, on utilise la méthode create, qui est tout en bas, elle est là. Euh, cette méthode create. Euh, elle ne euh, va pas faire grand-chose d'incroyable. Elle va chercher euh, un client HTTP disponible. Et si toi, par exemple, tu veux ajouter du cache euh, HTTP là-dessus, tu peux totalement lui passer ton propre client qui, lui, a déjà euh, du cache configuré ce genre de choses. Euh, parce que malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir configurer ce cache automatiquement. Je ne connais pas euh, ton... tes contraintes métiers, toutes ces choses-là. Et du coup, euh, il vaut mieux que tu lui passes un client que toi, tu auras configuré bien comme il faut, et qui sera du coup parfait. Mais tu, du coup, tu peux totalement lui passer ton propre client. Il faut que le client soit compatible per service 18. C'est le seul prérequis. Mais sinon, tu peux lui donner ce que tu veux, vraiment. Alors, ça utilisait HTTP plug à la base. Euh, aujourd'hui, c'est tout client euh, PSR18 qui euh, sera compatible, donc ça peut être HTTP Club qui est euh, compatible PSR18, euh, Guzzle le fait, Buzz le fait, Alors, moi j'utilise beaucoup Buzz par exemple, euh, mais sinon il y a aussi les clients euh, HTTP Client de Symfony, il y a beaucoup de clients qui existent et qui gèrent euh, PSR18. Ah, il y a une autre question ah non, c'est Écoute, avez répondu. Voilà. Après, euh, si vous, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à me contacter sur Twitter, hein, je suis toujours disponible. Ce que je mettais au début, je ne le mets Voilà, si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas, à... voilà, pas à lui poser des questions du coup, sur Twitter ou bien sur ce channel. Il va y rester encore un petit peu si vous avez des questions. Ça. Et sinon...